Une belle idée. A vous fait un nouveau podcast Podcast Podcast Vous êtes con, quoi Con concombre je <musique> vous Ça rappelle quand on avait parlé des tantines On avait dit les gars, ça de et ça arrivé Et ben là, arrivé arrivée <rires> <rires> Il y en a pas des film, mais il fait pas les gars, les autres, toi aussi arrivent. Hein. Il euh, est sérieux Genre, ah, on va faire vidéo sur nous. Genre, les gars, il fait ça. Genre, les gars, il fait ça. Non, non. M'y veut voir. il fait ça. M'y veut, Il veut. voir, il fait ça. Attends, même ça, Moukata, moi aussi, là, en fait. Mais elle est pas grave. Déjà, pour commencer, il trouve un bon peu de gars, comment se dire un peu comme font Tous les joueurs, là, pour garder un zodeau de miroir. Prends un tout blanche neige, qui Yo, voit, miroir. à moi que c'est les plus beaux. Non, mais on l'a vu où figure mais miroir, mais il n'y a rien ça. Je connais, moi, les beaux. Si vous êtes miroir, vous êtes ça. Rappelez le miroir, jette. Je ne connais pas. Ou sinon, allez maquiller. Ou bien aller coiffer un petit peu. Je suis ravi. Un petit coiffant nu, c'est. Parce que comme le il l'a a plein de monde. T'es Ou bien ça tira à autres là. Pourquoi vous fais fait ça Le zombie, le zombie, oui. Et n'a fait, les gars. Ils laissent zot zombie de de doigt doigts grandis là. Fais plus ça, s'il vous plaît. Ça fait autour oh, tout le bon gars quand ça fait ça. Fini et fin Là, bientôt gérard à faire un Un place Un boug Issa Gaille Et d'autochement Bientôt Vous allez vous rin mais pense, il n'est pas le seul gars à la fin arrive ça, que Bobby lève pendant une situation dérangeante. Bon, c'est pas le Bobby de Freedom. Connais quel Bobby me passe Alors nous allons voir comment marche l'organisme de l'homme dans les rapports sexuels. Nous avons tout de suite demandé à Arthur de venir nous présenter ceci. Ton moment, il demande ça quand les galants en bois de hey, toute façon, pas là avec ça. Man. Je vois que Arthur est bien motivé. En ce qui dit vêtements là, il connaît pas si la fille arrive à Ça, mais des fois on arrive dans le magasin, elle ingère tir ah à ou et tout. Et finalement, elle est pas vraiment pour les gars. T'es Arthur, le tap petit pantalon à trouver. Anthony, oui, c'est oui? un pantalon fort. Non, mais c'est pour ma copine. Ça, Anthony, on n'a pas une copine. Ça parle de copine. Pourquoi ça, Tu crois que le bon gars. Il connaît absolument l'auto. A moi, personnellement, tout ce qui dit voiture, mmh, il est comme un form, il connaît pas rien. Alors, des fois, quand le monde commence à dire ou telle chose, c'est manière chez l'auto. Il dit Oui, parce que comme ça, il chiant L'autre coup, il dit Oh, machin. T'es quoi ça, gars, là, diamant T'es ce qu'il y là, diamant Merde, hein, vous me dites Oui, parce que là, là. Ah oui. Vous comprenez, là tu coup, le filtre, il a pété. Filtre, filtre. Aïe, aïe, aïe, il est parti pour merde, là. Ou bien que le -ga, est bon gars c'est bon mécanicien. Mentez à ça. Franchement, me nourrir un garage, je viens pas déposer de l'auto chez moi. Ben, bah, chérie. Tiens, on dirait le dard fait la tourment en panne. Bah, T'en mar... pars. T'en m'arranges. Mon gars, il est pas l'auto, oui. Tu vois Et après... Pourquoi ta... pas <rire> un appel, c'est ma chérie. <rire> ah non, Tony en fait. Allo Allo Brian, La il qui a quelqu'un, il feu dans mon auto, comment il fait Il a feu dans mon de moteur Deux, deux feux Mais bah, fais un grillade, gars, t'es gars Bah on fait un grillade, mais on met une saucisse et un côtelette la viande, là, Hein, connais quoi Affole pas, me passe au mon gars. Ouais, allo Oui, allô, Erzan Oui, donc il feu dans mon moteur, comment il fait Sérieux de café en feu? Eh enfin pas même ça, ça T'es pas mon tantine, de feu, gars! Mon moteur, mon moteur! Eh bien, faut pas nous arriver, bon? Eh bien, les hommes, on connaît! C'est gars, comment ça allonge, gars? Ben, lui, le bon tantine, il connaît mieux arrange le tout nous! Eh, donne-moi, fais pas, très pas le tout! M'a mettre ces domino là-dedans, hein! Après, pour les petits cagnards, je ont trouvé une nouvelle technique pour faire quoi banana. Donc, bon, il faut un hein, gars avant et qu'il n'a pas peur, parce que s'il n'a pas marché, il n'a pas de courir, parce que... T'as <tousse> <tousse> <tousse> <tousse> ton moment! Eh, <tousse> hey, je ne... Euh, T'es gars, viens, viens, viens, viens T'es prêt, l'appel pour moi, quoi Moi, France Télécom, qui. Tu planche moi Si tu te planche, <tousse> tu es à l'avion. Tu vois à mes Franchement, tu commences à toucher moi, elle a jusqu'au bout parce que tu as Touché, T'es Et un dernier truc, mais pense que n'a pas peu, surtout bonne fille, ça doit connaître ce style de mec là. Ces bonnes gars que toutes les affaires elles t'entendent, bah elles t'entendent un petit peu de travers, tellement les pires de notre tête. T'es le téléphone, combien de mémoire ça? Un est un bit, Bite. c'est ça le cabot m'a gagné! Hein? Et hey, le nouveau chien, mon nouveau chien. Ah, ah bon hey, mamie, il est en feu Et mamie, il est en bois Ah, <rire> il est en bois ah. Tais, ça m'a fait dire hein Ça m'a fait dire Sans devoir ah. Enfin voilà, nous rencontrons tellement de choses à dire sur le bon garde que nous préférons pas dire tout, tout de suite. Peut-être que nous verrons tout ça dans une prochaine vidéo, qui sait Et surtout, oublie pas abonne à vous Et oublie pas de cliquer j'aime, Partage sur les bon réseaux sociaux, et, et si vous vrai gars, et que Néné a fait d'autres pantalons aussi, partagez la vidéo.